Bonjour, c'est Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Aujourd'hui, j'avais envie de faire des oignons lactofermentés. Il y a quelques années, je donnais un cours sur les fermentations et j'ai une de mes étudiantes qui m'a dit, moi, ce que j'aime par-dessus tout faire, c'est des oignons lactofermentés. Mon mari en mange un pot par semaine. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais goûté des oignons lactofermentés. Et c'est vrai que c'est sacrément bon. C'est le genre de truc que tu t'y attends, attends pas. Et au final tout le monde aime, il n'y a plus de piquant du tout à l'intérieur, ça adoucit vraiment l'oignon, ça ne développe pas le sucre, mais limite, ça s'approche un petit peu de ça. C'est vraiment très très doux, ça se mange vraiment très très bien et c'est super facile à faire. Donc ce qu'on a besoin, on a besoin d'oignons, ceux que vous voulez, mais là j'ai pris des petits oignons jaunes, du sel, du sel de mer idéalement, et euh, peau, poids, etc, balance, j'ai euh, j'ai envie d'expérimenter avec des graines de fenugrec, j'en mets un tout petit peu euh, vous si vous voulez quelque chose qui marche à chaque fois, nature sinon coriandre ça marche vraiment super bien aussi donc la première étape on va découper nos oignons surtout les peler puis ensuite les peser et ensuite le sel en oh, way, ouais, on coupe les oignons de vous dire tout à l'heure en plus des équipements de base pour faire des fermentations ce que vous avez besoin c'est beaucoup de mouchoirs et euh, c'est pas fini donc euh, <rire> vous allez pleurer vous allez souffrir ok maintenant que les oignons sont, euh, sont épluchés ce qu'on a besoin c'est un pe hein, pesé parce que c'est une lactofermentation. on va mettre du sel on va mettre un 2% de sel donc j'ai besoin de savoir combien j'ai d'oignons pour savoir combien je vais mettre de sel euh, eh bien j'ai quasiment un kilo, un petit peu moins d'un kilo, je vais le faire à 2% de sel, 2%, 1 kilo c'est 20 g de sel, euh, parce qu'un kilo c'est 1000 g donc 20 g de sel. Environ 2 cuillères à soupe, une et demie on va dire, une cuillère à soupe de sel devrait, hein, devrait faire l'affaire. Le sel on n'a pas besoin d'être très très précis. C'est vraiment pas grave d'être très précis. Ce qu'il faut surtout, c'est pas doubler ni mettre la moitié de ce qu'on voudrait. Euh, donc là, on va le refaire en accéléré. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les oignons finement et je vais le mettre dans le plat. Ensuite, je vais ajouter le sel, je vais masser tout ça. Et ensuite, ça va être le temps de le mettre en pot. J'ai trouvé la solution pour plus pleurer puis avec ces lunettes c'est réglé <rire> euh, blague à part c'est vraiment très efficace quand vous coupez des oignons quand vous massez des oignons parce qu'en les massant ça, ça dégage quand même un petit peu euh, donc là mes oignons ils sont ils ont quand même pas mal dégorgé on a passé à peu près 10 15 minutes vous pouvez le vérifier toujours en pressant ça coule comme ça c'est que c'est prêt à être mis en pot parce que vous allez avoir assez de liquide pour pouvoir euh, couvrir vos légumes donc là, je vais juste ajouter mes, mes épices n'abusez pas trop sur les épices quand, quand vous commencez, quand vous n'êtes pas sûr de la recette mettez, mettez juste un petit peu et puis... Euh, vous allez voir, si vous aimez ça, tant mieux. Si vous trouvez que ce n'est pas assez, ben, la prochaine fois, vous en mettrez plus. Mais enlever des épices qu'on a trop mis, ce n'est pas vraiment possible. Puis le fenugrec, là, comme euh, j'ai mis comme exemple, mais je vous disais, euh, cumin, c'est assez un passe-partout. Graines de coriandre aussi. Un peu de poivre aussi, c'est n'est pas le fun. Là, je veux expérimenter. Le grec, c'est quand même assez intense comme, euh, comme saveur. Mais c'est quand même pas mal bon. Donc, là, j'ai un entonnoir un gros entonnoir, un poids, un pilon, un beau pot qui fait un litre. Je devrais pouvoir remplir ça probablement au complet. C'est même possible qu'il manque un petit peu d'espace. J'aurais pu difficilement trouver une meilleure quantité que ça. Donc là, on pèse un petit peu et euh, je pense que vous voyez sur la caméra, mais le liquide est vraiment au rabord. Si vous aviez un petit peu de manque de liquide, vous pourriez rajouter un petit peu d'eau salée, de la saumure, euh, pour compléter et euh, puis là, on va tout simplement fermer et euh, c'est une fermentation qui… Euh, ça se mange vite, puis ça n'a enfin, pas besoin d'être fermenté pendant, euh, pendant trois mois. Hein un 10 jours, une, même une semaine sera parfait, deux semaines sera très bien, trois semaines aussi. Euh, donc c'est une fermentation qui se consomme assez jeune, donc amusez-vous bien, bonne fermentation